Salut, ça va? Là, c'est ma période où je suis en train de faire le deuil pour Corax. Parce qu'il euh, a disparu et je ne sais pas où il est. Depuis deux semaines. Et euh, j'ai cherché partout et j'abandonne complètement. Je me dis que c'est bien, il doit être dans la nature et il fait sa vie. Ou alors, euh, je ne sais pas. Du coup, je vais passer à autre chose et pour me changer les idées. Bah ben, On va à nouveau rouler un petit peu. Donc euh, je vous invite, ceux qui veulent venir, à Follambray le 23 octobre, avec objectif maîtrise. On fait un petit peu de glisse sur le boulier avant l'hiver. Voilà comme j'ai bossé dessus comme un fou cet été pour une seule journée. Euh, ben, on va le drifter un petit peu avant de la remettre en hibernation en optique.